Non, et elle n'est dans les faits, toujours les faits, ah, ah, ah, que le syndicat engendré par le ciel la lumière qui laisse croire que le riche et le pauvre jouissent du même pouvoir décisionnel. La réunion ouverte démocratique n'est pas perspective, puisqu'elle répond à la question posée dans le cas présent ouverture, de la ouverture des crèches plus de 70 ans à ce C'est-à-dire que pour seul objectif de proposer des du cadre assurant l'objectif, il s'achève immanquablement le du 16. Et oui. Pierre, je trouve ça très bien, mais je C'est quoi le son qu'on entend derrière, sans arrêt on on a une voix perpétuelle qui parle c'est son son, son réunion société de, de, de, quoi, de fo, informaticien qu'est-ce que c'est on a on a une, on a une, une, un, un audio alors euh, ah ça c'est mieux j'ai désactivé le son de Bruno Coyot. Voilà, et euh, visiblement... je pense que c'est le oui, de Bruno. Oui, oui, donc j'ai coupé le son de Bruno. Tu m'excuses Bruno, tu pourras le remettre tout à l'heure, mais, mais là, je, je trouve que ça perturbe un peu. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y, y a Nina euh, Zivancevic qui m'a dit, avant de démarrer l'émission, qu'elle avait un texte qu'elle aimerait bien nous lire et qui était en, en rapport justement à ce qu'on vivait aujourd'hui et qui pourtant était écrit euh, au XVIIIe siècle. Voilà, je te laisse la parole, Nina. Non, merci. C'est, tu me trouves un petit peu, c'est comme euh, fake news. Euh, J'ai dit, j ai, j ai, je me suis aperçue. Attends, si je me sente, je vais, je vais, je vais lire le texte. Juste, j'avais une question. Est-ce que ce est, est que tu viens de nous parler sur 5G? Est-ce qu'il y a la seule, la seule personne ici euh, en France qui est en train de lancer tout ça ou il y a des autres euh, Ça, ça c'est très important pour moi. Petite Serbie, une petite Serbie, la Serbie tout petite, il y a des milliards de personnes qui lancent en contre-attaque. Donc, donc, je, je, je, je, je vais te répondre. Ah, très succinctement, donc tu vois le 11 septembre 2017, il y a 170 donc septembre 2017, donc ça fait, ça fait faire déjà euh, presque trois ans. Il y a 170 scientifiques de 37 états-nations qui recommandaient un moratoire au déploiement des infrastructures permettant la mise en exploitation de la norme militaro-industrielle 5G, car une exposition permanente à des rayonnements électromagnétiques de haute fréquence est de pour toutes les formes de vie. Voilà, je, je pense que j'ai répondu par leur intermédiaire à ta question. Il y a une unanimité euh, des scientifiques et notamment des biophysiciens pour dire que ces hautes fréquences de 26 GHz, euh, il n'y a pas à tortiller du cul, elles sont nuisibles pour toutes les formes de vie, c'est-à-dire végétales, animales, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le tri. Et je dirais même, virus et bactéries auraient une influence sur elle. Maintenant, si tu retrouves le texte, et si tu veux nous le lire, je te redonne la parole, Nina. Je, je, je, je cherche maintenant, je suis sur, sur la page. Euh, bon, donc je vais continuer. Et justement, continue, par, par rapport à la réponse que je viens de te faire, je vais... trouver le texte, comparé. Voilà. Je trouve. Ah bah ben, Antoine. Euh, euh, donc, euh, lettre de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. J'ai vu le 30 avril de 1687. tour ma chère enfant ne venait point à Paris. Plus personne ne sort de peur de voir ce flot s'abattre sur nous. Il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confine tous dans nos appartements. Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de, de, de marée, pour voir nos repas qu'il nous fait livrer. Nous, nous ennuyons un peu. Nous, sont, nous nous réagissons avec les fables de Monsieur de la Fontaine, donc celle très à propos des animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je vois voir euh, des drôles de masques. C'est la grande mode. Tout le monde en porte à Versailles. C'est un joli air de propreté qui empêche de se contaminer. Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. Voilà. Eh bien, eh, eh bien je trouve qu'elle est, elle est, elle est particulièrement appropriée, c'est-à-dire. En, en, en, en 1600 et quelques, Madame de Sévigné est confinée à Versailles, on porte des masques, voilà, et donc c'est effectivement, c'est complètement contemporain, et on, on arrive à... Ils, le libres, ils font des livraisons de, de, de, de la nourriture. Voilà, et ils écoutent, pour passer le temps, les fables de La Fontaine. Et eh bien, moi, je vais... C'est pas une femme de La Fontaine... C'est comme toi, c'est comme toi, c'est La Fontaine était quelqu'un qui a essayer à simplifier d'une façon simple à expliquer la réalité. Bon, ce n'est pas tellement simple, mais pour... Je pense que la réalité n'est pas explicable, et justement, je vais citer Émile Pinel, euh, d'un de ses livres « Vie et mort » aux éditions Malouane, page 21. Euh, Émile Pinel, justement, est un mathématicien qui le premier à déterminer euh, mathématiquement... Euh, les études biologiques et a déterminé ce qu'est la chronobiologie et les cycles circadiens. Tout à l'heure je parlerai de Georges Lakowski qui lui a déterminé les 11 années du cycle solaire à partir de l'étude des grands crus euh, français, vu que c'était un réfugié euh, russe euh, voilà, et qui était parti au moment de la révolution. et, et il a, il a euh, créé un, un générateur Lakowski euh, de bruit blanc électromagnétique justement pour combattre euh, certains types de cancers. Donc je, là, je vais citer Émile Pinel. Alors voilà ce qu'il qu écrit. « Tout le monde semblait d'accord vers 1932 pour reconnaître qu'il n'existe pas de formule de mesure par suite de relativité en biologie. Einstein avait pensé cependant que la relativité physique devait rendre des services appréciables à la biologie mais il ne savait pas comment rentrer dans ce domaine parce qu'il ne possédait pas de formule de mesure, ce qui l'entrava définitivement dans cette loi, semblant ainsi de raison à l'opinion générale de l'époque. Pourtant, en étudiant les mouvements dans le très petit biologique, j'ai obtenu des équations par lesquelles vous pouvez rendre compte de la bipartition cellulaire normale, alors là j'explique, bipartition, c'est la division cellulaire normale. Phase à phase, étape phase, phase, phase. Voilà dans la division cellulaire. Or, ces équations se sont retrouvées intégralement par une loi biologique d'induction vitale, analogue à celle de Linus dans l'induction de la physique, rendant compte encore plus logiquement de la partition cellulaire normale. Dans ces conditions, je me suis trouvé sans le vouloir dans le domaine de l'électromagnétisme appliqué à la cellule vivante et plus précisément au noyau cellulaire et dans les conditions d'étude de la transformation de la cellule normale en cellule magique. Voilà, je pense qu'on est en plein euh, dans le sujet par rapport à la 5G. Mais si on veut comprendre, parce que Pierre nous a parlé des réseaux, de la communication... Euh, il euh, a évoqué une lettre de Madame de Sévigné où on se rend compte que le confinement, euh, ne date pas, ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, je vais faire, on va, il faut faire un recul historique, essayer de comprendre, euh, on, nous, on va nous présenter ces technologies comme des technologies de communication. Et donc, qu'est-ce que la communication, donc, originellement, pour communiquer autrement que par le geste ou la parole? Voilà. Comme ça, peut-être que vous m'entendez. Voilà. Ben les hommes, ils déplaçaient de la matière. Le pouvoir de Coraton en a fait les frais, parce qu'effectivement, lui, il a déplacé tout son corps en courant pour annoncer le résultat de la okay. bataille, et puis là, ben, il est mort okay. Alors, que les messages écrits soient échangés de la main à la main, comme dans le cas du courrier, ou de manière aérienne, en passant par les pattes d'un volatile, l'information ne pouvait pas se passer d'un support matériel. Seule les langages sifflés des bergers montagnards, les tons de guerre, les fraffes et les scouts de fumée échappaient à toute contamination possible, virale ou bactérienne, pour communiquer des messages simples et souvent venus par avance. Faire les signaux maritimes, les sénateurs chapent au moment de la Révolution française, le télégraphe avec son code morse, puis la téléphonie, la radio, la télévision et tous les moyens actuels de communication. L'information se dématérialise, elle se duplique, elle devient un bruit de fond numérique permanent qui sert une, une confusion mentale propice à l'émergence de cerveaux hautement disponibles pour des actes de consommation d'autant plus compulsifs que le contexte serait anxiogène. Jusqu'à présent, nous devions effectuer un acte volontaire pour entrer en contact ou pour communiquer. Comme ce soir, j'ai créé un, un groupe sur Skype, euh, j'ai invité des gens à s'exprimer. Donc on, il y a toute une procédure, les gens doivent accepter d'être dans l'émission. Donc c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent pour communiquer. Mais avec le déploiement de la 5G, nous-mêmes, l'immobilier et le mobilier qui nous entoure deviendront des auxiliaires de police à temps plein, des indicateurs, des délateurs, à l'insu de notre plein gré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le monde sera devenu un grand réseau asocial privé. L'exclusion du canard boiteux, de la grande gueule, du troll sera à la portée d'un clic pour le premier techno-bureaucrate venu, bénéficiant des accréditations officielles. » « Bienvenue dans le meilleur des mondes ». Donc on ne pas qu'au-delà de, de, de, des nuisances euh, statutaires, il y a une nuisance sociale ultime, qui est que l'individu n'aura plus aucune vie privée. Et je vais prendre un exemple concret. Je veux éliminer un opposant, mais je suis dans une démocratie, vu que les gens ont une constitution et ils élisent, des gens par pouvoir déléguer, donc je ne peux pas assassiner cette personne, et, et par, sa sur, par la surveillance continue oh, que va bah, faire, et bien je vais savoir si ce Et quand il aura un appareil automatique pour boire un café, bah, je rajouterai une petite dose de sucre mais de sorte, il et de tel son qu'il s'en aperçoit. Et en quelques mois, je pourrai l'éliminer. Voilà, et il mourra de manière complètement naturelle de son diamètre. Donc, les promoteurs de cet Aspert. En... Oui, mmh. OK. Ah. Ah, tu n'arrives plus à entendre, Nina. Tu as coupé le son. Ah, moi je n'ai pas coupé le son. Euh... Oh. On t'entend Nina. Non, ouais, mais je pense qu'elle a des problèmes de son ouais, côté. Ouais, mais j'ai perdu le son pendant 30 au bon. au minute. Alors, les, les promoteurs de cet environnement nuisible artificiel et liberticide auront transformé la Terre en une gigantesque grande surface internationale. Le réfrigérateur directement connecté chez le fabricant de surgelés. Bien sûr, le novlang à venir saura inventer les mots pour favoriser l'acceptabilité sociale de cette démocratisation de l'information. L'esclavage à domicile pourrait s'appeler par exemple télétravail. Notre surveillance permanente deviendrait la garantie de notre sécurité. Travaillons, consommons, votons 23 mai 2019, SpaceX, la société d'Elon Musk, balance 60 satellites dans le cadre du projet Starlink, qui est un projet de 12 000 satellites pour des connexions Internet au débit partout dans le monde. Le 3 juin 2019, l'Union Astronomique Internationale proteste officiellement contre cette nuisible privatisation de l'espace par OneWeb, Amazon avec son projet Kuiper et Facebook avec le projet Adena et les pollutions lumineuses et radioélectriques qui rendent qui rendent les observations astronomiques plus problématiques voire impossibles. Donc on voit que le déploiement euh, du galaxie satellite par rapport à, à la 5G et au haut débit euh, et les installations terrestres posent de graves problèmes. Donc la 4G c'était 3,5 pkHz la 5G c'est pas de 6 GHz. Donc au sol, plus la fréquence augmente, plus les ondes se comportent comme de la lumière visible. Il faut donc de nombreuses antennes, ce qu'on appelle les small cells, pour éviter les zones d'ondes. L'énergie transportée par un photon, qu'on pourrait appeler grandeur, est égale à la constante de Planck petite tache multiplié par la fréquence de l'onde électromagnétique en Hertz, donc en nombre d'oscillations par seconde. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'énergie entre la technologie 4G et la technologie 5G qui est de plus de 7, un facteur 7. Cette différence quantitative est augmentée dans ses conséquences sociales et sanitaires par toutes les petites antennes relais et par les antennes des dispositifs qu'elles peuvent en permanence interroger à notre insu. La fréquence militaire libérée pour permettre le déploiement planétaire de la 5G est un excellent investissement de la part de tous les États majeurs à la base de l'efficacité politique indispensable à toutes les gouvernances qui veulent imposer leur autorité absolue. Voilà, donc on est là euh, dans une mise en place euh, sournoise d'un monde que pourtant, une immense majorité de gens refusent. Ce refus, au-delà au au -delà de la pétition, euh, il va falloir qu'il se structure et déjà au niveau euh, du discours. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle moi un scientifisme. Euh, le scientifisme, le c'est pourquoi la nouvelle grande religion mondialisée. Elle, elle, elle est partout à travers la technophilie, c'est-à-dire oui. les gens sont avides de nouveaux gadgets et ah, cela, provoque, cela engendre une absence d'empathie et qui devient une qualité managériale indispensable. C'est-à-dire que le système euh, sélectionne dans le cadre de, euh, de ce qui est instable comme nuisible, des gens de plus en plus dangereux et qui ont une totale absence d'empathie. C'est-à-dire des gens qui sont capables par exemple de pondre une circulaire pour traiter aux au ribotriles euh, des personnes âgées dans les EHPAD et en fin de euh, compte les euthanasiés. Voilà. Et c'est critique. Et la véritable recherche scientifique vont devoir se faire discrète et trouver les moyens de leur autofinancement pour éviter une disparition programmée. La nature de la lumière, corpusculaire et ondulatoire, c'est que le monde est totalement imprédictible et donc intrinsèquement hors contrôle. Donc, le fait d'imposer une technologie sous prétexte de contrôler la sécurité, d'améliorer notre santé et de nous permettre de, de nous exprimer avec plus de facilité, c'est complètement abject et c'est un non-sens. Vu que ça utilise des technologies et notamment des possibilités qui sont quantiques, qui si le monde est intrinsèquement imprédictible. Et aussi, lorsque l'on observe autour de nous, eh bien, on influe sur la situation observée en la rendant apparemment déterministe alors qu'elle est probabiliste au niveau quantique. C'est-à-dire dans les dimensions moléculaires de la biochimie à la base de toute vie connue. Nous n'avons rien à vendre. D'autres paroles et donné sans droit d'auteur sans taxe sur la valeur ajoutée, elle est garantie sans facture et c'est tout cela qui la rend définitivement hors de prix, hors table, hors bilan technocratique, hors plan quinquennal, hors catalogue universitaire et académique. Nous sommes l'humanité qui ne se réduit pas à l'appartenance à une espèce suranimale, car moi je dis que l'humanité c'est la possibilité de ressentir de l'empathie et donc je, je dis que l'ours, le lion, le hérisson, le castor sont capables d'empathie et donc, pour moi ils rejoignent l'humanité. C'est pour ça que je ne mange plus de frères à, à quatre pas. Oui, Pierre yeah. Pierre L'hérisson, yeah. c'est un castor, il n'est pas capable d'empathie. Tu n'as pas oui, un Pierre, non. On t'entend très mal, mais j'ai entendu que Hérisson a un casque à pointe et il n'est pas capable d'empathie, c'est ça Oui. Moi, ouais, ouais, ce que je pense, c'est que par rapport à cette situation, euh, nous qui sommes euh, euh, non violents, euh, je crois qu'on doit former des petits, petits locaux euh, clandestins et compartimentés de résistance insubordonnée, non violente et active, parce qu'on va devoir euh, euh, au déploiement de, des conditions de notre asservissement euh, total. Voilà. Car une fois que ce sera déployé, le retour en arrière sera extrêmement difficile. -à on saura qu'à euh, 11h54, euh, Pierre Mirechkovski a pris euh, un café au comptoir à 1h35 et qui s'est retourné euh, vers son voisin euh, pour, pour dire euh, qu'il était pour la libéralisation des tables à l'intérieur des, des Bar et, et, et, et brasserie, et que donc c'était un, un, un dangereux meneur activiste euh, avec des idées extrêmement subversives parce que euh, euh, totalement euh, euh, hors-circuit euh, euh, électoral. Voilà, effectivement, à partir du moment où tu ne veux pas créer un parti, que tu, tu n'as rien à vendre, et eh bien tu es dangereux pour tous les gens. Euh, sont des prosélytes qui, euh, qui veulent te vendre tout, et même sur tout ce qui t'appartient. Voilà. Donc, pour revenir à la 5G, euh, par le passé, on a eu des scientifiques comme Étienne Tarsova et Georges Lacoste, qui ont utilisé les électromagnétiques en haute fréquence, parce que justement, ils en connaissaient, euh, euh, ils connaissaient les phénomènes, enfin, ils succulaient les phénomènes d'attention avec l'idéologie. Et je sais que Georges Lakowski, quand il est dans ses théories, on ne connaissait pas du tout l'ADN, la, et la structure de l'ADN ne connaissait pas plus l'ARN, et pourtant, il avait dit oui. qu'il y avait des structures qui ressemblent un peu à décès. Coucou. Oui, oui. non, je voudrais simplement ajouter que je suis étonnée à, à, à écouter les mots comme ça de toi, parce que moi je connais les gens, peut-être ils sont... Les gens intoxinés, toxiques ou je ne sais pas, mais ils m'ont dit, ils m'ont toujours, mes amis de monde entier, que effectivement, ce que tu nous expliques pour 5G, que nous avons déjà contrôlé, et Bien tout sûr. ça c'était déjà appliqué avec 3G et 4G. -ce oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que actuel, actuellement, les antennes que Deco déploie dans les mobiliers urbains, donc ces small sales, c est, c est fait, euh, elles sont cachées, c'est fait euh, à l'insu de notre plein gré, donc elles travaillent en 4G, donc, elles travaillent à 3,5 GHz, mais dès qu'ils dès qu vont avoir tout mis en place et vendu les terminaux, ils vont les passer à 26 GHz. Donc oui, effectivement, le réseau 5G, c'est le réseau 4G, le réseau 5G est déjà utilisé avec la 4G, mais quand ils vont décider que c'est le jour J de tout lancer en 5G, et eh bien là, euh, il, va, il va y avoir des conséquences extrêmement graves. Alors pourquoi des conséquences graves Parce qu'effectivement, si au sol, ces hautes fréquences, elles sont top de la lumière, et eh bien euh, dès qu'elles rencontrent un obstacle, elles sont arrêtées. Par contre, vers le ciel, elles vont permettre à, aux aéronefs militaires, euh, avec ou sans pilote, euh, de pouvoir détecter au niveau aérien et terrestre toutes les cibles. Euh, sans pouvoir être détecté, ce sera ce qu'on appelle des radars passifs. C'est-à-dire en fait, un radar passif, c'est une antenne qui écoute. Alors que les radars des avions, aujourd'hui, il y a une antenne émettrice et enfin, elle va récupérer le faisceau réfléchi pour déterminer la vitesse et la trajectoire de la scie. Alors que, donc, quand tu peux un radar actif, tu es détectable. Et notamment par les, par les batteries de, de missiles euh, sol-air, euh, voilà, qui se sert justement des faisceaux radar des avions pour déterminer là où ils sont. Voilà. Et après, on se sert aussi de, de, de, de la, des rayons infrarouges euh, de là où des tuyères des réacteurs pour finir l'approche euh, du missile. Mais aujourd'hui, ces technologies, si les militaires dégagent les fréquences euh, de 26 GHz, pour permettre au lobby militaro-industriel d'imposer la 5G, c'est que pour eux, il y aura un retour stratégique d'investissement extrêmement euh, important. Voilà. À Bruno Coelho m'appelle, mais si je réponds à l'appel en cours, je serai mis en entente, oui. Non, mais... je ne peux pas répondre à, à Bruno Coelho. Il faut, je vais le rappeler dans le cadre de... Excusez-moi, je, je fais une petite manip. Voilà. Donc je ra rappelle Bruno, qui a dû, euh, ça a dû couper chez lui. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, on n'est pas là, effectivement, comme l'a dit Nina dans quelque chose à venir on est, on est là dans quelque chose euh, qui est déjà en place mais qui va prendre une toute autre dimension qui sera pas uniquement quantitative, parce que au-delà de, du, du rapport de 7 entre les fréquences donc il faut savoir que on augmente la fréquence, plus on augmente l'énergie et, et cette énergie correspond à de l'information, et donc c'est ce qu'on appelle le débit en bode. Donc, le débit augmentant, on va avoir de plus en plus de possibilités de liaison dans les deux sens, ce qui fait qu'en permanence, les objets connectés seront interrogés. Ça veut dire que euh, sans même volonté d'espionner tout le monde, tout le monde sera espionné. C'est-à-dire qu'il suffira d'avoir de, des logiciels pour compiler les fichiers et on aura besoin d'avoir aucun espion euh, nulle part, euh, on sera chez Nina, chez, chez Marc, chez Pierre, euh, on sera sont en train de boire un café, de se faire la popote, s'ils sont aux toilettes, parce qu'il y aura la chasse d'eau, plus les compteurs Linky et les compteurs Gaspard, et, et tout ça sera qu'un jour, ben, quand on voudra éliminer quelqu'un, on pourra même couper l'eau, l'électricité et le gaz sans avoir à se déplacer, et on supprimera les monnaies papier, parce que c'est un des buts aussi de la 5G c'est que la politique se fera par les terminaux 5G, ce qui fait que si tu n'acceptes pas la 5G, eh bien, tu ne pourras ni vendre ni acheter, donc tu ne pourras plus, voilà, dans le cadre de... Tu ne pourras plus manger, à moins que tu sois en autarcie complète, dans ton propre petit de comme, comme, comme, comme appelle ça Pierre Merischkowski, c'est-à-dire, à moins que tu n'aies une, une, une maison, et que tu vives en autarcie, euh, eh bien, tu auras de sérieux problèmes. Donc, cette, cette euh, volonté de faire disparaître la vie privée, on la retrouve dès à présent, justement, dans ce confinement. Donc, moi, je ne suis pas conspirationniste. Euh, je pense que ce, ce connard de virus, euh, il est parti de Chine, ben voilà, euh, et puis ben il s'est répandu dans le monde, ben voilà. Je, contre, ben, ce que je pense, et je tiens à le dire, je l'ai déjà dit le dernier, et que j'ai constaté, hein, je ne suis pas... Euh, un grand scientifique, je ne suis pas un biologiste, mais j'ai constaté que euh, la pandémie avait lieu dans des pays froids, dans des pays chauds, dans des pays humides, dans des pays secs. Et il me semble qu'un virus saisonnier euh, eh bien, euh, aurait une saison pour, euh, pour déclencher euh, ces épidémies locales, mais que si on a une pandémie euh, planétaire dans des circonstances climatiques extrêmement euh, différentes eh bien, c'est que visiblement, ceci, ce virus ne serait pas saisonnier. Voilà. Est-ce est que c'est pas une nouvelle euh, assez intéressante Ça veut dire que euh, tout ce qu'on nous raconte euh, sur le déconfinement, euh, eh bien, ça ne faut pas... On ne t'entend pas, Lina. Non. Je... Ah, je... on ne t'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah non, on ne t'entend pas. Okay. Yeah, on t'entend. Ah non on t'entend plus alors Tu as plus ton son Nina, tu as plus ton son Et Nina, y a... ça y est, la, la, la allô, ton... allô. Et est bon, on t'entend Nina. Mais pourquoi c'est désactivé Comment Je ne sais pas, je ne sais pas. Eh ben, attends maintenant. On t'entend maintenant Nina. Non, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit l'autre élément, c'est pas que c'est au saison. Mais oui. l'autre, le deuxième élément, c'est la vitesse. Oui. La vitesse, euh, parce que ce n'est pas normal pour les bactéries, un virus, se développer de une nuit et, et qu'elle devienne mortel jusqu'à demain matin. Alors. C'est-à-dire, euh, voilà, excusez-moi mon français, comme il dit oui. mal ma, ma française, mais je vais dire que ce n'est pas le développement naturel euh, d'une maladie se développer de soir jusqu'à demain matin. À tel point qu'il te tue. Oui, alors là, euh, franchement, par rapport au, au coronavirus, euh, il y a, mis à part le fait que le virus ne me semble pas être saisonnier, j ai, j ai, les dernières informations pour les jeunes enfants, euh, il semblerait que 1 à 3 de très jeunes enfants euh, peuvent euh, développer euh, des formes mortelles. De pathologie à cause du coronavirus donc on est encore euh, alors que je pense que le virus ça va faire maintenant plus de trois mois qu'il est parti euh, dans l'environnement nous ça va faire bientôt euh, un, un deux mois que nous sommes euh, confinés euh, euh, théoriquement sur la base du volontariat les écoliers pour se dé et moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on va devoir porter des masques, changer nos habitudes de vie euh, et vivre avec euh, le Covid-19 comme nous vivons avec le sida. C'est-à-dire qu'on a changé euh, euh, nos pratiques sexuelles, on a changé beaucoup de choses, mais, mais la pandémie euh, du VIH, elle n'a pas disparu. Les trithérapies existent encore, voilà. Donc... Euh, euh, c'est ça qu'il faut... Il y a une différence entre VIH et Covid. Mais bien sûr, le, il y a une différence. Le virus, le virus VIH a été créé dans un laboratoire à Kampala, à Kenya. Et celui-ci vient de la Chine. Celui, Alors, on s'en fout, fout que les virus aient été créés ou non. Parce que moi, j'ai retrouvé une vidéo euh, italienne de la RAI de, de, de 2015... Euh, qui parlait justement d'un coronavirus modifié euh, euh, avec l'ADN d'un topolino, donc d'une petite souris, et ils avaient réussi à le rendre contagieux pour l'homme, donc ça c'était il y a cinq ans. Donc ce n'est pas un peu le fond du problème, on s'en fout qu'il que ait été dispersé volontairement ou accidentellement, qu'il ait été modifié ou non. La réalité, c'est que le point commun entre le VIH et le, le Covid-19, pour moi, hein, je ne suis pas un spécialiste, c'est qu'il me semble que ces virus ne sont pas saisonniers. Alors que les, la grippe, qui en moyenne, en France, contamine entre 2 à 6 millions de personnes tous les ans, et en tue en moyenne 10 000, donc le coronavirus, là déjà, il est presque à 30 000, il a déjà fait mieux que 3 années moyennes de grippe. Donc, il n'a rien à voir avec la grippe. Alors on Mais il n'y a rien, moi je l'avais j'ai je, je peux te dire, si tu l'avais vu Covid, qui serait Qu'est-ce oui. qui se passe dans ton corps ça, chez moi, c'était commencé avec euh, une migraine, comme le docteur Mengel était mis dans son appareil à craquer comme, comme le noix, la tête. Le, le. Ensuite, euh, j'avais des sueurs, de, de, des frissons pendant deux nuits, le, donc tout ça s'est arrêté. Alors, les diarrhées sont commencées le quatrième jour, la diarrhée s'est arrêtée le quatrième, et le cinquième jour, j'ai commencé à saigner violemment de mon nez des sinus. Et tout ça se passe une chose après l'autre, et tu vois, tu sens dans ton corps que c'est quelque chose vraiment... Ce n'est pas une bactérie, un virus qui se développe comme tu te souviens toutes les maladies qui se développent. Moi je vais beaucoup, une petite théâtre, tout ça se développe graduellement, mais pas celui-ci. Je sais Nina que... Moi, de mon côté, mon, mon grand frère Gilles, lui, il, il a fait euh, un, un test, donc il a été testé positif au Covid-19, et, et donc il a vécu ce que tu racontes, les diarrhées, euh, la forte fièvre, l'esprit. Par contre, le, le, la réalité, c'est que, le, comme tous les virus, euh, ils mutent. c'est-à-dire que le Covid-19 euh, de, de, de, de ce mois de mai 2020 n'est pas le même que le Covid-19, justement on devrait l'appeler d'ailleurs Covid-20, celui d'aujourd'hui, que le Covid-19 de, de décembre euh, 2019. Donc il faut, il faut bien voir que les virus, c'est comme la, la grippe, comme le VIH, le VIH, il y a le VIH1, le VIH2, euh, il y a des variétés qui vont se créer, parce qu'un un virus, comme tout, euh, comme tout ce qui est vivant, euh, et il va agir selon le terrain. Et donc, s'il y a des personnes qui malheureusement euh, décèdent extrêmement rapidement en faisant des pulmonaire il semblerait d'après des études de scientifiques que le virus euh, va trouver en surface euh, des cellules qui va infecter euh, des molécules qui lui permettent de s'agripper et d'entrer voilà et, et, et donc c'est en fonction de notre génome mais il y a un scientifique anatomopathologiste dont j'ai parlé euh, lors de la dernière émission par rapport à Tchernobyl qui est Yuri euh, Bandagevski qui lui-même avait comme théorie que le spermatozoïde, tu sais, quand, quand on nous parle de la séculation, et on voit l'ovule entouré de millions de spermatozoïdes, et on se dit, ah, il y en a un sur un million qui a une chance de rentrer, c'est le premier qui est arrivé. Et c'est rigoureusement faux. Les spermatozoïdes entourent l'ovule, donc ils sont tous en contact avec la membrane ciliaire de l'ovule. Il semblerait que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde qui va rentrer. Et là, dans le cas d'un virus, il semblerait que ce soit le virus dans l'organisme qui va coloniser une clé ou non à la surface des cellules et ce qui va déterminer la, la morbidité plus ou moins grande selon le terrain qu'il va te trouver. C'est pour ça que beaucoup d'enfants entre 0 et 15 ans sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir le virus dans leur organisme mais il n'est pas en ce moment, charge de déclencher les symptômes. Et par contre, ils sont extrêmement contagieux. Et donc, dans le cadre de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai, qu'on veut dire pas les l'école, euh, comment dire, l'école, euh, euh, elle est plus obligatoire maintenant, elle est euh, euh, pas facultative, mais bon, c'est au bon vouloir de chacun. C'est en fin de compte, M. Emmanuel Macron se lave les mains, euh, si quelqu'un va à l'école et qu'il crève, ouais, non, ce ne sera, sera, sera pas de sa faute. Ce ne sera pas de sa faute. Hein? Parce que c'est. C'est à toi, c'est comme le type qui va travailler. Hein. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de revenus pour payer son loyer et tout ça. Hein. Et, et, et il doit aller travailler. Et même si on ne fournit pas euh, toutes les conditions pour essayer de travailler dans un minimum de sécurité. Et il n'y a pas de sécurité par rapport virus. Les virus, on ne peut les voir que du électronique. Et donc, je, je, je, je dis, c'est comme le toxique. Il va rentrer à travers les ports de la peau. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien pour protéger d'un virus si ce n'est, entre guillemets, un vaccin, et le vaccin, de toute manière, s'il existe un jour, il faudra un, un ou deux ans, et un vaccin ne protège pas à 100%. Et en plus, un vaccin lui-même peut induire des effets secondaires extrêmement rares. Donc, le vaccin n'est pas une solution. Les antiviraux, c'est pareil, c'est ce que voudraient les labos, parce que les antiviraux, contrairement à la chloroquine, ben, ça douille, ça, ça rapporterait énormément d'argent. C'est pour ça le pseudo-combat, qui pas un combat euh, de... de, de, de, de, de, de Ils n'en ont rien à foutre. Le vrai combat, c'est le combat du pactole que va représenter euh, le traitement euh, industriel d'une pandémie planétaire. Et alors, qui voit tout le monde L'organisation qui s'occupe des médicaments de Sanchez, et qui va tout au démarrage la pandémie. La Chine. Bon, et euh, tout. à partir de là, moi j'en tire euh, aucune conclusion, mais il me semblerait que la Chine ait remporté une guerre de guerre sans tirer un secours de feu. Voilà. Et de toute manière, comme la dit le général de Gaulle avant la Seconde Guerre mondiale, que la guerre de futur était une guerre de mouvement, et donc euh, euh, la ligne Maginot, ben... Bah, vous pouvez se la mettre sur l'oreille pour la fumer plus tard hein, ou la transformer en musée des armées ou en ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la, la, la guerre principale c'est une guerre d'information, une guerre spirituelle et que vient nous dire la Chine nous dire la Chine qui est responsable que ce soit de manière volontaire ou accidentelle de la pandémie de Covid-19 qui a un de ses hauts fonctionnaires qui est responsable de l'imposition de la circulation au niveau mondial elle vient nous dire que la sanchez, c'est ce qui va permettre de combattre le Covid-19, parce qu'on va créer une responsabilité sociale. C'est-à-dire que ce flicage va permettre aux citoyens de devenir meilleurs. Mais je ne sais pas si les gens de Falun Gong qui ont été exterminés par le pouvoir central de chinois sont extrêmement satisfaits de la conception de la démocratie qu'a la République populaire euh, de Chine. Parce que, sont pas, ces gens-là sont républicains et populaires. Un petit peu comme notre ami Emmanuel Macron. Voilà. Donc, il participe, Mais pas notre ami, en tant que... Bah, c'est pas notre ami. Non, c'est pas notre ami. Il nous tue. Il nous tue sciemment euh, pour des intérêts privés. Il nous va... Parle... J'ai une question très importante. Tu sais, tu, demain je peux mourir, je ne suis pas sûr. C'est pas important. Mais la question importante... Est-ce que nous pouvons, nous les citoyens, porter plainte comme Human Watch euh, ou pas, le gouvernement parce qu'effectivement il, il a fait tellement de dommagements et, et, et, et l'état psychique, si tu sais, j'ai parlé avec mes euh, 200 élèves du collège d'Oramar aujourd'hui, ils sont tous abîmés. Alors, il a, il, a, il a sacrifié des générations, ils sont psychologiquement vraiment très fragiles, très, très, oui. dans un état très fragile. Même si les élèves plus brillants, comme je me souviens, ça fait un mois ou des mois, euh, ils, ils m'ont posé la même question cette fois, euh, sans, sans comprendre la réponse. Mais tu sais, Nina, ce que tu dis, c'est extrêmement important parce que les, les, le préjudice moral surtout porté aux plus jeunes, c'est-à-dire à tous les enfants qui, qui, ne, qui ne sont pas capables de comprendre les tenants et les aboutissants, et qui voient euh, cette espèce de chômage technique, euh, cette, cette ambiance euh, délétère, et eh bien cette génération va être marquée à vie par, euh, par okay. ce confinement, oui. et, oui. et ils, vont, ils vont comprendre que les adultes ne sont pas d'accord entre eux, euh, sont prêts à, à en venir aux mains et je ne pense pas que ce soit des conditions euh, de développement euh, psychologique et intellectuel extrêmement favorables. Oui, oui, ils, nous sommes responsables. C'est pour ça que moi j'ai fabriqué mon petit masque, ça peut sembler égoïste, mais je l'ai rappelé en début d'émission, nous qui sommes confinés chez nous, qui avons la chance d'avoir un chez nous, qui avons la chance d'avoir un chez nous. Parce que... Tous les jeudis, on était pour Ali, sur la place de la République. Hein, no, no, notre ami euh, SDF, qu'est-ce qui devient ouais, euh... Est-ce qu'on en a des nouvelles Non. Non, voilà. Donc, donc, tous les gens qui sont à la rue, tous les gens qui sont sans papier, tous les, tous les gens qui sont déjà exclus du monde, de ouais. ce monde, de la 2G, 3G, 4G. Et, et bien, tu, et avec la 5G, ils n'ont plus qu'à crever la gueule ouverte. Parce que c'est la réalité. Et tu, dois, et tu dois agiter quand tu parles de tout cela, euh, demain, que un prof, une prof comme moi, quand, quand j'ai écouté le témoignage de 30 Anna Frank, tu te souviens le roman de, oui, Anne le Anna Frank? Oui. Quand tu te souviens d'une trentaine de témoignages d'Anna Frank, tu te poses oui. la question, oh! « ils sont les, les, les, les enfants mis dans le donjon, dans la cave. Exactement, exactement. Et, et, et aujourd'hui, euh, la réalité, ce n'est pas tant de porter plainte, parce que la plainte elle-même, elle, elle rentre dans, dans, le, dans le contexte de la justice telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, la justice, c'est punir. Et moi, j'en ai rien à foutre de punir des gens. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe des victimes. Euh, moi, punir Macron euh, qui reçoive le partinet, ou j'en ai rien à foutre. Par contre, si un tribunal populaire donne une condamnation, il ne faut pas que ce soit une peine de mort, le fouet ou la prison, parce que je suis contre la prison. Oui. Moi je suis contre qu'on libère euh, euh, l'abominable Balkanie, mais qu'on lui confisque tous ses biens. Voilà, voilà, voilà, la, la, la peine réel pour tous ces gens-là qui sont là pour quoi Pour baiser les jolies filles, avoir une grosse maison, un avion privé. Par chez moi, je vois passer dans le ciel des avions privés. Qu'on m'explique Moi, qui je confiné chez moi, comment des gens qui doivent vraiment être des déris importants personne, hein, ils peuvent prendre leur avion privé et quand ils arrivent au Bourget, ils ont quoi Ils ont des filles qui leur demandent leur attestation dérogatoire Donc, c'est ça la réalité. La réalité c'est que demain, moi, je ne veux pas que des Ruffins, des mélenchons, euh, des Clémentinotins, euh, des, des, des Lortons, viennent instruire des procès euh, staliniens pour faire des exemples à partir de listes. Euh, donc, ça, ce serait exactement le système chinois. Voilà. Et donc, on, on ne va pas sortir de cette en se pourtant. La réelle, la démocratie, c'est le respect des libertés publiques, c'est le premier point. Liberté d'expression, liberté de circulation. Aujourd'hui déjà, occupons-nous pour faire en sorte que nos enfants et nous-mêmes, nous, nous récupérions nos libertés publiques. Faisons en sorte que la police doit désarmée, parce que c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe en ce moment, la police se croit réellement tout permis. Oui. Tout permis. On est dans une police politique. Là, j'ai trafiqué une image et on voit euh, un, un policier avec son drone. Et puis quoi Il veut que je mette une webcam dans mes chambres aussi, dans ma salle de bain hein, Pour voir si je ne stifle pas une savonnette au cannabis. Je dis aujourd'hui, il faut réellement que les gens prennent conscience que. ne je ne peux pas et je peux plus croire qu'à partir d'aujourd'hui, elles vont avoir affaire à moi, comme les voitures, les putains de boucards colorés vont avoir affaire moi. j'ai débranché la voiture. Vous faites 11 kilowatts, vous faites 15 kilowatts. Et tout ça avec le des contribuables. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'appelle à la résistance insubordonnée, non violente, active. Et à la résistance. Résistance contre les 5 membres. Permanent du conseil de sécurité qui nous impose mondialement quelque chose qui est totalement inacceptable. Et bien, je vous remercie à tous de votre participation et puis je vous donne rendez-vous à ce prochain pour une prochaine question. Merci Roger. Si on est toujours de vivant, on va toujours joindre. Si, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme disait mon, mon grand-père maternel Joseph. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain. Salut Pierre. Ah, ciao, ciao, salut. Allez, bonne soirée à tous.